Comme, Cristobal, vous êtes en quarantaine pour le coronavirus. Je suis en quarantaine pour le coronavirus. Comme, euh, Cristobal, vous vous faites chier. Je me fais chier. Comme, Cristobal, vous voudriez faire euh, du bushcraft. Je vous fais du bushcraft. Le bushcraft à la maison, c'est simple. Faites un tristique. Un quoi Il va vous falloir trois choses, du temps, bon ça je pense que vous en avez, Il va vous falloir un couteau et va vous falloir un bâton. Alors le trystick c'est quoi Et eh ben c'est euh, ça. Le but c'est de pratiquer différents types d'encoches et donc euh, par ce fait d'améliorer son habilité au maniement du couteau. Donc vous prenez ce que vous voulez comme couteau, ça, euh, euh, non, ça non, poubelle, euh, vous prenez un couteau de type Mora, là c'est un baco, vous prenez un couteau un petit peu plus gros, là on a le SCHF 37, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez le couteau que vous avez l'habitude d'utiliser, ou alors au contraire, vous prenez un couteau que vous utilisez peu, bon, le seul impératif, c'est que vous ayez un tranchant qui soit euh, bien affûté. Pour euh, ce qui est du bâton, euh, vous prenez un bâton d'environ 2 cm de diamètre, environ 60 cm de long, euh, droit. Faites pas comme moi. Euh, moi j'ai pas le choix. J'ai du faux être ou du faux être. C'est plein de nœuds, c'est pas droit. Si vous choisissez quelque chose de droit et sans nœud, ce sera quand même. Beaucoup plus facile, euh, si jamais vous n'avez pas de bâton comme ça, un manche à balai, hein, ça peut faire euh, l'affaire. Hein, vous le remplacerez quand vous serez plus en quarantaine, sinon vous allez vous faire engueuler un petit peu. Du bois vert euh, de préférence, ce sera plus facile à travailler. Euh, Qu'il soit écorcé et un peu séché, bon, euh, après l'écorçage c'est mieux. Pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude, une paire de gants, euh, sécurité, sécurité. Euh, si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser simplement un gant pour la main faible, histoire de ne pas vous couper. Enfin tout ça aussi, euh, ce qui fait partie du process, c'est justement de travailler en sécurité et de ne pas se couper. Donc bien apprendre à utiliser son, son outil et son couteau. Euh, le tri c'est pas de moi, c'est de monsieur Morse Kochanski, donc un Polonais d'origine qui vit au Canada, je crois. Un grand monsieur du Bushcraft qui, qui a vécu en outdoor très très longtemps, qui vit encore, et qui donc, nous a sorti le tri-stick avec quelques euh, encoches spécifiques à faire. Donc, ça, c'est un petit feuillet qu'on peut réussir à trouver sur internet. Sinon, c'est aussi, je crois, dans ces dans bouquins à Morse-Kochanski. Alors, si vous prenez un couteau de petite taille, plus adapté, on va dire, au bushcraft, comme le Mora ou comme ce Baco, évidemment, les choses seront euh, un peu plus simples que si vous prenez euh, ce BK2, par exemple. Mais, donc là, eh ben, ce tristique-là, je l'ai fait avec le euh, Shred SHF36 euh, celui-là eh ben, je l'ai fait avec le BK2 et euh, celui-là je l'ai fait avec le Cold Steel SRK donc euh, le but c'est de travailler et de travailler encore bon, comme quoi même avec des couteaux qui sont un peu euh, on va dire imposants euh, c'est tout à fait faisable et tout à fait réalisable euh, alors, on va voir ça un petit peu en détail, je vais prendre le plus court, ce sera plus simple. L'ordre euh, des encoches que vous allez faire importe absolument pas. Le but c'est simplement de les travailler. Il y a quand même deux encoches qui vont être euh, obligatoires au niveau du positionnement, c'est les bouts. <rire> Évidemment, faire un bout au milieu, euh, c'est pas facile. Alors, il y en a qui sont quand même beaucoup plus faciles à réaliser que Bon, on va commencer par celle-là euh, qui s'appelle la coupe euh, du castor, <rire> je l'aime bien celle-là. Ouais. <rire> euh, donc c'est simplement couper le bout du bâton de manière un peu arrondie. Je ne vais pas vous montrer comment je l'ai fait, donc ça c'est à vous de réfléchir un petit peu et ça fait partie du, euh, du travail aussi de réfléchir comment on va faire son encoche, euh, donc ce travail là arrondi sur un bout, euh, ça c'est très facile à réaliser, Le, la deuxième encoche qui est sur mon bâton donc c'est celle là, euh, c'est ce qui s'appelle un pot hook, c'est à dire un crochet pour suspendre les popotes puisque ça vous mettez ça comme ça et vous avez votre popote qui est maintenu au dessus du feu. Donc là on a un beau décroché avec donc un euh, V inversé. Deuxième encoche sur euh, mon bâton c'est ce qui va s'appeler le Latch Notch. C'est à dire euh, en fait c'est un système de déclenchement quand vous utilisez des systèmes... De, euh, trappe voilà de, de pierres tombantes pour faire des pièges donc on a il est aussi appelé euh, numéro 7 puisqu'il ressemble à un 7 un petit peu simple un front bien vertical et une pente troisième encoche sur mon bâton c'est ce qui s'appelle le round notch c'est-à-dire l'encoche ronde. Bon, là, c'est euh, assez simple. Le but de ça, c'est quand vous voulez mettre un bois dans un autre bois, comme ceci. Celle-là, elle est assez facile à faire. Mon encoche suivante, c'est simplement une encoche en V. Donc là, par contre, il faut bien faire attention à avoir une euh, verticale et horizontale à 90 degrés comme ça. Ensuite, sur mon dry j'ai une encoche carrée, comme on avait ici l'encoche ronde, euh, la round notch. Ici, j'ai le square notch, donc encoche carrée, une face bien horizontale avec deux faces bien verticales. Ça, ça sert aussi de connexion avec d'autres encoches carrées, voilà, pour faire du montage. Vient ensuite sur mon bâton une réduction ronde. Donc on vient simplement réduire le diamètre de notre bois en faisant bien attention d'avoir une partie bien cylindrique et non pas conique. Et avoir des fronts bien verticaux sur les côtés, donc ça, ça sert bah, simplement si on veut faire un maillet par exemple. Donc là, on a une réduction ronde pour euh, comme, comme poignet. Ça peut servir aussi bah, si on veut tailler des petits objets comme ça. En fait, on vient faire une réduction ronde pour faire la queue bien sur mon trastic ensuite une réduction carrée donc ici un peu comme la réduction ronde mais par contre en faisant quatre belles faces perpendiculaires entre elles et droites et avec donc des fronts euh, bien, bien verticaux ça ça nous sert ben, comme on a vu tout à l'heure à faire de l'accouplement de différents bois ou alors aussi avec les systèmes de déclenchement je vais y arriver comme ça le déclencheur ici pour faire une face d'appui sur mon bois vient ensuite là un, une encoche qui est assez compliquée à faire qui représente deux encoches en fait puisque c'est les queues d'aronde donc là c'est pour faire pareil de l'assemblage de bois bout à bout comme ça, pour que ça se maintienne. Euh, à faire déjà la partie femelle en premier, donc on a une partie bien plate horizontale, comme ça, et deux pans qui doivent être identiques. Comme ça, on peut, une fois que notre partie femelle est terminée, on fait la partie mâle qui va en adéquation avec... Oups, je arrive pas... Voilà, qui va en adéquation comme ça, et on, va, on vient bloquer là. Le but, c'est de faire quelque chose de symétrique et qui puisse rentrer des deux côtés. Voilà, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et comme ça, on sait qu'on a bien travaillé et la partie femelle et la partie mâle. Donc là, évidemment, ça c'est quelque chose qui est assez difficile à réaliser, euh, surtout des petites encoches comme ça, avec un gros couteau, puisque ça c'est fait avec le BK2. Vient ensuite sur euh, mon tri -stick, donc une version un peu moins profonde que le pot-hook, et en inversé, donc là c'est ce qui vient s'appeler comme ça le bow note c'est-à-dire l'encoche le, pour l'arc, puisqu'on va venir placer une drisse, en fait, voilà, comme ça. Et là, on va venir faire notre encoche, simplement de la taille de la drisse qu'on va venir positionner. Que ce soit le note ici, ou alors le pot hook ici, c'est quelque chose qu'on va utiliser par exemple quand on va venir faire un piquet de tente. On va faire ici donc l'encoche en, en pot hook à mi-chemin entre le pot hook et le beau note. Et comme ça vous allez pouvoir attacher donc planter votre piquet de tente et attacher votre ficelle comme ça. On va passer sur la dernière encoche sur mon tri-stick ici. C'est ce qu'ils appellent un root stripper. C'est-à-dire pour faire passer les, les racines ou de l'écorce en fait à l'intérieur pour la, la travailler un peu pour faire du cordage. Là, ça se présente avec un plat de chaque côté comme ça. Et une fente au milieu qui va se terminer ici par un trou un petit peu plus grand. Euh, moi je le fais comme ça puisqu'en fait après je m'en sers pour faire des pinces à linge tout simplement on a notre fistouille et je vais passer ça à l'intérieur ici pour voilà, me faire ma pince à linge. Donc si vous euh, cherchez euh, le, ce tristique par Morse-Kochanski, vous allez voir quelques autres euh, encoches, donc sur, sur ce qui nous préconise de faire. Vous allez voir aussi des temps pour le faire, etc. Le but, c'est de pratiquer... Euh, les encoches, c'est pas de faire une course, donc prenez le temps que vous avez besoin pour faire votre encoche et puis bah, quand vous en avez fait, fait, fait, fait, fait, à ce moment là oui vous pourrez aller un petit peu plus vite, le but c'est euh, comme dans tout apprentissage, c'est de commencer à le faire bien sans, euh, sans limitation de temps, et vous allez voir qu'avec la pratique, donc ça va venir un peu plus d'aisance. Et effectivement, après, on peut faire un peu plus vite. Donc là, le but, c'est simplement l'apprentissage et la pratique. Ce n'est pas une course. Donc tout ça, ça va vous permettre, et après, de faire des petits objets de tous les jours. Euh, cuillères, piquettantes, pince à linge, de, des, des pièges à pierres tombantes. Des, des étagères avec des connexions de ce type donc des étagères qui sont solides et sans utiliser d'autres matériaux que directement les bouts de bois et puis bon bah en ce moment vous avez du temps hein alors euh, pourquoi pas le faire maintenant c'est à vous de jouer prenez un couteau prenez un bout de bois amusez vous à faire un trastique et puis bah, montrez nous le résultat pour ceux qui ont une chaîne euh, Faites-nous une petite vidéo là-dessus et voir ce que ça donne Allez, en attendant, bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Allez, ciao